Pour inventer la liberté, prisons nos murs de solitude, pour accueillir la vérité, prisons nos vieilles habitudes, Dieu nous appelle. Non. Pour inventer la liberté, brisons nos murs de solitude, pour accueillir la vérité, brisons nos vieilles habitudes, Dieu nous appelle. Aujourd'hui, pour nous donner un cœur nouveau. Pour que renaisse notre espoir, brisons les murs de l'impossible, pour que fleurisse l'amitié, tissons les liens de l'invisible. Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever de nos tombeaux. Dieu nous réveille aujourd'hui pour nous donner un cœur nouveau.